Et bien sûr tout le monde, c'est MisterBeeBee45, comment allez-vous les amis Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, série, let's play, tout ça à la fois, nous sommes sur Beyond Two Souls épisode 1, au-delà de âmes. et ça c'est magnifique, rien que le titre, t'as envie de palpiter, et de cliquer sur like parce que, bah parce que t'as le cœur sur la main tout simplement, et, et bien évidemment ce jeu est sorti un petit peu après Heavy hein, sur PlayStation 3, et là nous sommes sur PlayStation 4 parce qu'il a été un petit peu up, donc 1080-60 fps oblige, mettez un casque ou des écouteurs, fermez les volets, éteignez la lumière, prenez de quoi boire, de quoi manger, parce qu'on va passer un agréable moment ensemble. Cette histoire est incroyable, j'ai pas eu l'occasion de la faire à l'époque, mais j'avais fait Heavy j'avais adoré Heavy Rain, et là je me suis dit pour l'effet total découverte, l'effet de surprise, et eh bien pourquoi pas le faire avec vous, c'est le let's play de cet été en attendant, Evil Within 2 qui sort en septembre, et d'autres jeux que j'ai déjà en tête, mais je ne vais pas vous dire, je ne vais pas gâcher toutes les surprises voyons, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire, comme d'habitude, ça me touche énormément, vraiment, on est parti pour l'épisode 1 de Beyond Two Souls, on a donc le choix entre l'histoire de Jodie, racontée dans l'ordre original et l'histoire de jeudi racontée dans l'ordre chronologique. On va prendre l'histoire de jeudi racontée dans l'ordre original parce que euh, bah c'est la première fois déjà qu'on fait jeu et euh, pour découvrir comment elle doit être racontée, comment elle doit être vécue tout simplement. Si certains sont réticents, croyez-moi, le jeu est beaucoup plus prenant que Get Even. Get Even est très compliqué pour rester dans le jeu, c'est beaucoup de lecture là tout va glisser, j'ai activé les sous-titres, pour ceux euh, qui ne peuvent pas mettre le son trop trop fort ou autre, on est parti les amis, épisode 1, ça commence maintenant. Alors il faut savoir une chose, c'est que normalement nos choix vont avoir de l'impact dans le jeu. Si je foire une action, euh, tout peut bouleverser, l'histoire peut totalement changer. Donc on me dit, euh, est-ce que je joue On me demande, est-ce que je joue souvent aux jeux vidéo ou je joue rarement ou jamais aux jeux vidéo. Donc on va mettre, je joue souvent aux jeux vidéo, on va être parfaitement honnête. Et puis on va découvrir le jeu tel qu'il a été fait. J'ai vraiment hâte, c'est parti, début du jeu cinématique. Depuis ma naissance, je possède un don étrange. Celui de percevoir des choses que personne d'autre avant moi n'a jamais réussi à voir. Tout se mélange dans ma tête. Les images, les sons et même les odeurs. Il faut que je me rappelle. Que je remette de l'ordre dans tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Je dois me rappeler qui je suis vraiment. Si je dois vous raconter mon histoire, alors autant commencer par là. Je vous ai trouvé toute seule au bord de la route, au milieu de nulle part. Vous avez eu un accident Est-ce qu'on a essayé de s'en prendre à vous Un nom, par exemple. Quelqu'un à contacter. Vous devez avoir de la famille. Des amis. Quelqu'un qui pourrait me dire qui vous êtes. Eh. Hey. Vous n'êtes pas bavarde, hein Si vous m'aidez pas, je peux rien pour vous. C'est une cicatrice. Elle est récente Vous m'entendez Vous devez absolument les en empêcher quel vent Je sais. La fille que vous avez ramenée, où est-ce qu'elle est Mise en bouche plutôt intéressante, on va pas se mentir, vous savez ce que ça me rappelle un petit peu Alors, Jeudi est incarné par euh, l'actrice, une réelle actrice qui s'appelle euh, Ellen Page. Euh, ça me rappelle pas mal Stranger Things. Vous savez, le pouvoir de Eleven, de 11 euh, où c'est un peu un danger, elle est recherchée. Voilà, ça me rappelle pas mal ça, on va, on va voir, on va voir, mais en tout cas, je suis pris dedans, je sais pas vous, mais moi je suis pris dedans. Ah, te voilà. Alors, comment tu vas aujourd'hui Bien <rire> J'aime pas devoir te déranger pendant que tu joues, tu sais bien, mais... Mais je crois que c'est l'heure, princesse. Ok, donc pour me lever, il faut que je bouge le joystick droit. Donc, euh, ça a l'air de ressembler à ce que je viens de dire, ça ressemble énormément. A Stranger Things, en tout cas, euh, l'histoire un petit peu d'Eleven, là, euh, c'est un scientifique, donc je suis en pleine expérience, je suis une expérience, à moi tout seul, sans doute grâce à mon don. Ok, d'accord, donc là, il y a une poupée, ok, je peux la ramasser, donc avec le joystick gauche, ah, je gère le mouvement de mon corps. D'accord, donc là, je suppose que je joue euh, Ellen Page quand elle est jeune. Est-ce que je peux voir d'autres choses Tiens, par exemple, ceci. Attendez, là, il y a une porte. Quel est le mouvement à faire Ok, d'accord. Joystick vers le haut. J'essaye un petit peu de tout comprendre, on essaye un petit peu non, de tout voir. J'essaye de me foutre un peu de la gueule de lui. Il va, il va, péter, un, il va péter un plomb, le mec. Hein. Il va clairement péter un plomb Ok, j'essaye un petit peu de tout voir. Le jeu est très très beau et ce qui est encore plus surprenant, c'est tout simplement les visages. Je sais pas si vous avez remarqué, je suppose que vous n'êtes pas passé à côté, mais les visages sont magnifiques. Eh, j'ai un petit appartement privé Waouh Sympa tout ça Ok, ok. Maintenir croix, d'accord, on va maintenir. Qu'est-ce que ça peut faire Est-ce que je peux dessiner par exemple Maintenir croix, c'est pour regarder. C'est ça, si je lâche, elle arrête de regarder. D'accord, très bien. On va poursuivre. Bon bah c'est le tuto, hein, vous l'aurez compris, mais en tout cas, euh, maintenir croix toujours. Ok, si je maintiens croix comme ça, non, il a rien à faire, c'est toujours un petit peu rigide, ah, maintenir croix sur la télé, ok, on peut regarder le dessin animé, c'est toujours un petit peu rigide, euh, les jeux de Quantic Dream, David Cage, c'est un studio français, euh, c'est ceux qui ont fait Heavy mais juste avant Fahrenheit, et Fahrenheit et Heavy Rain, je les ai adorés, ces jeux étaient incroyables, ah, je peux peut-être jouer un peu de gratte, vous voulez un peu de gratte pour le premier épisode, on fait ça, ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, d'accord, faut que je bouge la manette, Ok, voilà, c'est tout pour moi Ah bah écoutez, vous pouvez me retrouver en concert tous les soirs, euh... Ok, bon bah écoutez, on peut se casser, il n'y a plus grand chose à faire. Peut-être, euh, non, même, même là, il y a rien... Ah si, regardez D'accord, en fait, non, ça bouge la caméra, euh, le joystick droit par la même occasion. Ok, on va aller dans la pièce suivante. Je vais peut-être être soumis on à du test. Nathan va nous attendre. Eh ben allons-y, allons voir Nathan. Ça me gêne un petit peu ces bandes noires, je suppose que c'est pour le côté un petit peu film. Est-ce que néanmoins on peut pas changer Non. Écoutez, je verrai si au montage je peux en retirer euh, le plus possible. C'est vrai que c'est un petit peu. Euh, mais bon. Ça fait très cinématographique en même temps. Hein. Je pense que c'est voulu. Oh non, pas ça J'ai plus de monnaie Salut, Cole. Ah, Salut Alan Ok. Bah, on va le suivre, écoutez. Alors, c'est un jeu qui se laisse vivre, que... si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de moments Salut, où en gros je ne parlerai pas. C'est trop hein. mignonne aujourd'hui. Voilà, parce qu'il va falloir tout suivre bien. C'est comme un film, clairement, on, va, on voilà. va faire un film tous ensemble un peu. Sauf que c'est nous qui allons évidemment euh, être le héros de ce film. Et on va avoir des choix. Et je vais essayer de m'arrêter au bon moment pour que vous puissiez Jody. choisir. Et calme-toi, respecte-moi. Tête de ma mère, je vais dans l'autre sens. Tu vas faire quoi Tu vas me faire quoi Ok, vas-y, on peut parler au frérot ou quoi Ça va frérot, non Je peux aller pisser un bol non, c'est très bizarre. On est dans un centre, mais euh... Ok, d'accord, c'est très très bizarre. Allez viens, je t'attends... C'est bon, j'arrive. Là, tu forces de ouf, euh, t'es hyper relou. Allez, on y va. Salut, jeudi Comment s'est passée ta journée Ça peut aller. Ok. Je suppose que je vais devoir mettre ce casque. Ok. On va te mettre ça sur la tête. Tu te rappelles C'est comme une couronne. D'accord, donc ça me prend pour un connard, hein, évidemment. Et voilà. <rire> Maintenant, t'es une vraie princesse. <rire> ne t'en fais pas. Tout va très bien se passer. Je suis à côté si tu as besoin de moi, d'accord Ok On va devoir faire un test ça m'intéresse, j'aime bien, j'adore. Étant donné que j'ai à peu près 400 de QI, ça devrait passer euh, plutôt facilement. Jody, est-ce que tu m'entends Épaule, oui. Alors, sachant que euh, nos choix ont un impact sur le jeu et l'avenir du jeu, euh, elle n'a pas beaucoup parlé depuis le début, donc je vais mettre Apple. Juste pour faire chier. Ok, on y va. Kathleen est dans la salle d'à côté. Et elle a les mêmes cartes que toi. On va lui demander d'en choisir une et on va voir si tu peux deviner celle qu'elle a choisie. Tu crois que tu y arriveras Encore les épaules. Donc là, c'est les choix que j'aurais fait en vrai, hein, évidemment, qu'on va faire tous ensemble. Encore tu une feras, fois, c'est une totale découverte. Première carte. Ok. D'accord, je peux me mettre dans sa, dans sa tête. D'accord, là je suis en forme un peu euh, d'esprit. va vite dans l'autre pièce et montre-moi la carte. Ah merde, pardon, <rire> j'étais pas dans la bonne pièce. Ok, on y va. D'accord, donc ça s'appelle Aiden, l'esprit. Ok, nous voici donc dans l'autre pièce. Et c'est quoi cette carte ah, c'est pas évident. Ok, c'est l'étoile. On a l'étoile D'accord, donc c'est l'étoile. Est-ce que je dois pas faire esprit de choisir les mauvaises par hasard On va jouer le jeu, on va jouer le jeu pour voir. Carte suivante. Ok. On y retourne tout simplement. D'accord, donc je peux sortir de mon corps. Qu'est-ce qu'on a là C'est le carré. Ok. Jusqu'ici c'est vrai suivante. que... Oh, j'ai un style de jeu assez agressif et incroyable. On va y aller aussi, on va voir. C'est bien. Est-ce que je peux aller encore ailleurs Non. Non, non, non, non, non. non. Ok, c'est les vagues. D'accord. Bien joué, Jody. On va essayer autre chose. Jody, dans la pièce d'à côté, on a installé des cubes sur la table. Tu crois que tu pourrais les faire tomber Ok, donc là, euh, j'ai non seulement le pouvoir de quitter mon corps, mais en plus de ça, je peux interagir. Ok, c'est très bizarre par contre les touches. Bien, Jody. Est-ce que tu peux faire bouger d'autres objets Mais bien sûr. Ok. N'ai pas peur, n'aie pas peur, je maîtrise tout. Hop, ça dégage J'en ai marre de vos jeux de merde! Ou une bouteille! Ok. Oh bah tiens, eh! Hey. Allez, on, on voit où on en est! C'est énorme, je peux tout faire! Et elle! Je peux pas l'arracher? Attendez, on peut encore. Ça suffit! Désolée, okay. Je suis désolé, mais j'arrête là! Non, non, non, non, je fais tout! Je fais tout! Je J'vais tout, je suis macadélique oh, C'est pas fermé, elle doit juste être au côté, donne-moi un instant. Arrête ça immédiatement, je dis. C'est incroyable C'est terminé, tu dois arrêter tout de suite Je ne peux pas Je ne peux, peux pas arrêter Laissez-moi sortir aussi Bon bah c'est bon, on a tout fait. Calmez-vous, cabine, on arrête Ok Allez, on en fait. okay. C'est bon, hein, on a tout fait. Hein. On a presque tout fait, les gars. J'ai envie de tout faire. Je vais saigner du zen. C'est sûr, je vais saigner du zen. Allez, c'est bon. On arrête. On a foutu assez le bordel. On aurait pu s'arrêter bien avant. Mais je voulais que tout soit par terre. Jody, c'est fini, Jody. Ah, je vous avais dit que j'allais saigner du zen, c'était sûr. Dans les films, quand un gamin il est subi, euh, il est face à des expériences comme celle-ci, il est obligé de saigner du nez. Ce sera jamais fini. Ah. Ah. <rire> Des joueurs ayant également suivi ces voix, donc à 65 Ok, ok, ok, ok. J'ai compris. Ok, donc si je dois récap, euh, j'ai stoppé l'expérience avant que ce soit trop trop grave, comme 65% des autres joueurs et euh, comme 74% des autres joueurs, j'ai laissé euh, Kathleen euh, tranquille, donc je ne l'ai pas embêté, j'aurais pu apparemment la faire chier avec l'esprit, donc jusqu'ici je suis un petit peu le move, je suis la majorité des joueurs, très sympa ces petites statistiques on adore, notez-le, c'est vraiment très plaisant. L'ambassade Ok, on a donc terminé avec l'expérience, direction l'ambassade, c'est totalement dingue. Euh... Ouais Alors, qu'est-ce que je peux choisir en choix plan B mmh. Qu'est-ce que je fais si jamais ça tourne mal Il ne pourras rien faire du tout. C'est bien ce que je pensais. Je voulais vérifier. D'accord, donc j'ai été envoyé pour une mission. C'est qui, tous ces invités Des diplomates, des politiciens, des hommes d'affaires, des espions. Normal pour une ambassade. Mais le plus important... Sois naturel. Si quelqu'un te parle, contente-toi de sourire. Tu veux que je sois naturelle ou tu préfères que je sois souriante <rire> Je savais pas que tu avais de l'humour. Seulement quand je suis morte de trouille. Ryan, je suis ravi que vous soyez là. C'est toujours un plaisir, chez Kamad. J'aimerais vous présenter mon assistante, Elisabeth. Je ne savais pas que la diplomatie américaine avait en sa possession des armes de séduction massive. Tout le plaisir est pour moi, Elisabeth. Messieurs, je vous rends votre hôte. On discutera plus tard, Ahmad. À plus tard, Ryan. Il me déteste. Il devait imaginer ma tête au bout d'une pique. Mais je crois qu'il t'a trouvé charmant. Je devrais être flatté. Je vais aller serrer quelques mains. Mêle-toi aux autres, trouve un coin tranquille. Tu sais ce que tu as fait. Bah non, justement Ah, ambassadeur quel plaisir de vous voir J'ai quelque chose à faire, mais alors quoi J'en ai strictement aucune idée. C'est le but je du jeu, je vous l'aurez compris. Un calme. Ok, un endroit calme. Donc je peux aller parler aux gens et tout, on peut vraiment tout faire dans ce jeu littéralement incroyable. Je peux quitter mon corps, là, déjà Waouh. Ok, on peut déjà quitter son corps. Donc je peux quitter vraiment mon corps à tout moment. Je vais éviter de leur parler, ça va partir vite. Je vais m'asseoir ici, tiens, j'ai envie de m'asseoir, écoutez. Prendre un maximum de plaisir sur ces... Euh... C'est du coup ça... Ah on va sauver ça, m'a sauver, ah oh, ça m'a soulevé. Ok, faut que je trouve un endroit calme, très bien On va le trouver de ce pas Est-ce que je peux faire genre une coupe Ok Non, j'ai plus envie Vous savez quoi Si finalement j'ai envie Parce que je suis sûr qu'on peut... Attendez On peut goûter ou pas champagne Je voulais goûter le champagne Ok, je dois trouver un endroit calme, bon de toute évidence on va faire demi-tour c'est plus là-haut, euh, je sais qu'il y a une touche pour marcher un petit peu plus vite, du moins sur Heavy Rain Pas du tout euh, ce que ça donne sur Beyond Two Souls La l'accès à cette zone est interdit, c'est réservé au personnel D'accord, là-haut ça a l'air d'être, oh c'est des chiottes ça non Avec un petit panneau devant là comme ça là. Il faut que je trouve un endroit calme Oui c'est des chiottes Ok impeccable, on va aller aux chiottes les gars, c'est un endroit très calme C'est mon palais personnel Ok, femme à gauche, homme à droite, vous l'aurez compris. Non mais, quand tu rentres dans des shots, ne regarde jamais derrière toi, tu éveilles tous les soupçons du monde. C'est ridicule ce que tu fais Olé, on se calme. Ces shots sont gigantesques. Ok, d'accord, on va s'enfermer dans... Si on va s'enfermer, peut-être pas la... Voilà, dans la dernière porte. Toujours aller choisir la dernière porte aux chiottes. Hein. Ok. Faut faire le jet jusqu'au bout, sinon elle arrête. C'est bon. Je suis dans un endroit calme. Ah, c'est pas des chiottes, d'accord On va s'asseoir. Ok. Je sors mon sac. Faut peut-être que je sorte de mon corps maintenant qu'on est dans un endroit tranquille, non Je prends quoi noter Hayden, est-ce que tu es prêt? Il y a un grand tableau dans une tellement des pièces savoir. à l'étage. Derrière, il y a un coffre. Les documents qu'on doit trouver sont à l'intérieur. Mais il y a des gardes et des caméras, alors tu dois faire attention, d'accord? Ok, on est parti. Mais comment ça, je dois faire attention? Je suis une âme, personne ne peut me voir ni même me sentir. Vite, Hayden. Oh, ça c'est stylé. Hein. Ça fait un mal de chien quand tu vas trop loin. Ok, c'est par où On va passer par ici. Il y a un tableau. où oh, j'ai pas fait gaffe, putain. Oh la vache. Un bureau avec un portrait du chef. C'est le bon endroit. Merde! Il fait. faut fait? On distraire le garde d'abord! Ok. Ok, on va le distraire avec ça. Ok, j'ai fait disjoncter. J'ai mis en pause. Personne ne pourra plus sur le numéro principal. On devrait être tranquille. Ok? J'ai réussi à mettre en pause. Le bureau principal est normalement ici. Je suis pas fou. Attendez, il y a quelqu'un qui ronfle. Je peux rien faire avec lui Je peux rien faire avec lui Ok. Il y a quoi à côté Je peux faire des trucs avec eux. Je peux bouger une table. Ok, là on a quelque chose. Ok, normalement ça devrait être bon si je reviens. Reste avec nous. Qu'est-ce que tu fais, Aiden Quoi Putain, je dois y retourner Ok, ça doit être par ici Yes Ok C'est pas là Il y a quelque chose Ok, mon corps est là-haut Ok, voilà, c'est par ici Il va falloir que je retire le tableau, je suppose Il doit y avoir un interrupteur Pour bouger le tableau Trouve-le, okay. Aiden. Je vais le trouver, elle est pas bien là. Ah, bah elle est pas bien, à tout moment elle va nous rester dans les pattes. C'est bon, je l'ai, je l'ai, je l'ai, on panique pas. Voilà. Attends, comment on fait Comment on fait Je ne comprends pas. Vous avez débloqué un nouveau bonus. D'accord, fallait que je reste deux heures. Bien. Ok, est-ce que là il y a quelque chose derrière Non. Alors attendez, parce qu'elle va craquer là. Ok, c'est bon, on a l'interrupteur. On appuie dessus. D'accord, d'accord, ok. J'ai compris. On va rentrer là-dedans. Je sais pas du tout ce que je dois récupérer. Dépêche-toi. Okay. Oh, je tiendrai plus très longtemps. Non. Ok, bon, bouge plus. Ok, je dois tout maintenir. Je dois tout maintenir. Une page Parce qu'elle s'appelle Hélène Page <rire> Ok, je dois tout maintenir encore. Donc c'est du QTE en fait, c'est vraiment le jeu, quasi tout le jeu c'est un QTE. Encore une fois, c'est un film qu'on va vivre tous ensemble. On ne cessera de le répéter, prendre du bon temps. Évidemment, il va se passer des choses incroyables. On peut plus chier tranquille. Désolée, je ne peux rien faire pour t'aider. Bonne chance. D'accord. En fait, le temps que je me remette de mes émotions... Ok, là, faut que j'appuie plusieurs fois. D'accord. Je vais me faire arracher, hein, les gars. On va sortir de là, je vais pas être bien. Hein. Je vous le dis direct. Là, je suis dans un état... Euh... Je sais pas vous dire ce qui s'est passé, mais il s'est passé quelque chose de terrible. hein Ok, on se casse. Oui, hey, mais les gars, c'est normal que ça me mette dans un état pareil. Je commence à comprendre leur système de caméra, un, en fait, un style très classique. Johnny, est-ce que ça va Non, ne le touche pas. Je veux qu'on s'en aille. Bon, ok, on s'en va. Ok, donc le plan a foiré. Je sais pas ce que je suis venu euh, chercher, mais une personne s'en est emparée. C'est bien triste. Il est temps de voir un petit peu ce que les autres joueurs ont fait. 97% mission accomplie, c'est-à-dire qu'il y a quand même 3% des mecs qui ont échoué, les gars. Je sais pas ce que vous avez foutu pendant ce temps-là, mais c'est un peu terrible. Euh, 53% mission accomplie, Aiden uniquement. D'accord. Donc euh, jusqu'ici, j'accomplis pas mal de choses. Vidéo en pause sans être repéré à 44 Ça veut dire que les autres ont pris l'autre voie, donc je suppose en étant repéré. Et à 84 mission accomplie sans le shake. D'accord. D'accord. Donc il y a énormément, énormément de voies alternatives en fait. Pas mal. Pas mal du tout. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. On ne va pas vivre notre anniversaire ou l'anniversaire de quelqu'un d'autre. J'espère que vous avez kiffé. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Et on se retrouve très très vite pour la suite de nos aventures. Bisous tout le monde. En fait, je suis pas sûre. Je ferais peut-être mieux de pas y aller. Jody, ça fait des semaines que t'as prévu d'y aller. Tu vas pas te dégonfler maintenant en, en plus, je connais personne. Peut-être qu'ils m'aimeront pas et. Cette robe, cette robe est affreuse. S'il te plaît, on peut rentrer. Respire bien ma fille. Il n'y a aucune raison de paniquer. Ce n'est qu'une fête d'anniversaire. Tout le monde t'appréciera, j'en suis sûr. Il va t'amuser et peut-être même te faire des amis. Allez.